Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire, est-ce que vous kiffez ce fond d'écran Non, sérieusement, c'est une question que je vous pose. Parce que si c'est le cas, je vous mettrai le lien de la personne qui a fait ce fond d'écran, le lien de son Instagram en description qui sera bien évidemment peut-être dans les premières lignes de description sinon dans les lignes qui seront en bas. N'hésitez pas à regarder le lien en description. Euh, la personne qui a fait, le lien de la personne qui a fait ce fond d'écran. Alors la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui c'est comment avoir des livres euh, gratuitement, entre guillemets des e-books euh, sur notre smartphone, iPhone, iPad, tablette, etc. Alors cette astuce marche aussi sur les liseuses qui sont compatibles avec. Alors là si vous êtes sur Android, vous allez sur euh, Play Store et vous allez rechercher euh, euh, sur Play Store, vous allez rechercher moon reader qui se présente comme ceci ensuite vous allez l'installer l'installation se fait et on se retrouve après l'installation l'installation se fait alors normalement, le micro doit être un peu plus meilleur que la dernière vidéo ou l'avant dernière vidéo normalement hein, je l'espère parce que là j'ai retrouvé le micro auquel je faisais mes vidéos auparavant mais sauf qu'il y a eu un petit souci. Alors bref, la, la son a été faite. Ensuite, vous allez à euh, l'écran d'accueil. Hein, vous n'allez pas tout de suite sur euh, euh, l'application. Néanmoins, l'application s'est installée, mais vous n'allez pas tout de suite sur l'application. Vous allez sur euh, votre navigateur par défaut. Moi, c'est Firefox Lite que j'ai installé récemment par défaut parce que mon téléphone ne fait même pas 1 giga de RAM. Bref. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire Search. Et vous allez copier, euh, cliquer sur le, le lien euh, qui est en description. Non, ce n'est pas celui-ci. Alors, j'ai retrouvé le lien. Vous allez cliquer sur le lien qui sera en description, qui sera euh, celui-ci. Quand vous allez cliquer sur le lien, ça va vous rediriger vers cette page. Une fois que cela a été fait, vous, avez, vous allez rediriger vers cette page, on est d'accord. Une fois que cela a été fait, vous allez copier le lien. Une nouvelle fois, euh, vous allez copier le lien de, justement de la page. Vous allez le faire copier et vous allez quitter. Ensuite, vous allez repartir dans Moon Reader. Vous repartez dessus. Le lecteur a besoin d'autoriser. Vous faites OK. Vous autorisez. Alors là, on parle toujours sans Android. Et là, on nous montre ceci. Donc, moi, je vais faire annuler parce que je n'ai pas besoin de l'offre premium. Et normalement si je vais dans bibliothèque, bien évidemment j'avais déjà téléchargé des livres auparavant. Logiquement mais du coup ce qui fait que euh, j'avais déjà des livres quoi. Bref, imaginons j'ai pas de livres. Imaginons j'ai pas de livres du tout. Parce que normalement, pour la première fois que vous rentrez, vous n'avez pas de livre du tout. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur les trois barres ici et vous allez dans catalogue ODPS. Au OPDS, au excusez-moi. Quand cela est fait, vous allez cliquer encore sur les trois « i » qu'il y a en haut, le 3, les trois 3 petits boutons là, j'essaye. Et vous allez faire « Ajouter un nouveau euh, catalogue ». Alors, c'est assez fou, excusez-moi, je tiens à m'excuser. Et arrivé ici, vous allez tout effacer comme ça. Vous allez tout effacer. Enfin, Au lieu d'effacer, je rajoute... Une fois que tout a été effacé, vous allez faire coller. Et vous allez faire OK. Ça va se faire, ça va se faire. OK. Normalement, ça s'est rajouté ici. Vous cliquez dessus. Et ça vous dirige vers la page, justement, euh, de votre euh, lien tout à l'heure. Alors, pourquoi le mettre dans ce Moon Reader Ça sera plus simple pour vous. Voilà, juste parce que ça sera plus simple. Quand cela a été fait... Vous avez maintenant ceci, donc, que vous devrez euh, compléter. Ceci que vous devez compléter. Alors, vous avez auteur, moi, je mets aucun, parce que je n'ai pas d'auteur en particulier. Et catégorie pour le test, ça sera BD pour le test. Hein. Et vous allez faire rechercher. Une fois que ça a été recherché, voici euh, les livres euh, qu'on vous propose. B Bainstone Anders et... Euh, « Luxe, le super-héros, je Alors, moi, je préfère ce livre-là, cette BD, cette e-book-là. Et vous allez cliquer sur PDF ou e-pub. Alors, pour, pour avoir beaucoup de place et économiser la place, je conseille de prendre le format e-pub euh, si possible. Alors, normalement, quand on se les fait, ça fait un petit chargement, on dit télécharger, nanana. et vous faites « OK ». Ça vous dit que c'est en train de télécharger, et vous voyez que vraiment c'est en train de se télécharger. Normalement, selon votre réseau Wi-Fi, ça va vite. Si vous avez la 4G, ça sera instantanément. Alors, on attend. Une fois que ça a été téléchargé, vous cliquez encore ici et vous allez dans Bibliothèque. Ah, je crois que moi aussi j'ai eu un petit bug. Alors, normalement, ça a été téléchargé, mais sauf que ça ne se voit pas tout de suite. Vous allez cliquer encore une fois sur les trois petits boutons ici. Excusez-moi, sur les trois petits boutons qui sont ici. Et vous allez faire Importer des livres stabilis Stabilise-toi, bordel. » Et vous faites « OK. » Quand cela est fait, normalement, le livre que j'ai téléchargé, on est quoi qui s'appelait « epub. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que les fichiers que vous n'avez pas téléchargés, euh, en plus, euh, voilà, euh, vous allez faire ceci, donc, et vous allez appuyer sur « Importer. » Là, il va « Importer. » Et quand cela est fait, vous pouvez appuyer sur « Croix. » Et là, c'est « Importer. » Et euh, voilà voilà et le livre que j'ai téléchargé c'est celui ci et là normalement on vous propose ceci donc ça marque page rien et voilà et maintenant vous pouvez lire euh, votre livre que vous avez téléchargé gratuitement et légalement en toute tranquillité franchement si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin je vous conseille de partager cette vidéo à toute personne qui cherche des livres gratuits légalement à lire, des personnes qui veulent se lancer dans la lecture électronique, etc. Et je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. A plus et à la prochaine.